Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel que tu me suives en podcast, en vidéo ou autre. <rire> autre, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, euh, merci à toi d'être là sur ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler du plaisir au travail. Est-ce qu'il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait Est-ce que c'est important de prendre du plaisir Alors. Je suis toujours dans les mêmes conditions du podcast que tu as peut-être entendu sur l'abondance, sur la loi de l'attraction, et donc il y a toujours le même vent, d'ailleurs je suis toujours habillé pareil puisque j'ai tourné ces deux contenus les uns à la suite des autres. Quand je suis inspiré, il faut absolument que j'y aille tout de suite, j'ai beau me faire des listes de choses inspirantes que je peux reprendre plus tard, quand je les fais sur le coup c'est bien plus puissant en tout cas. Il y aura peut-être dans le micro, même s'il est protégé, il y aura peut-être de temps en temps un petit crachouillis de, de vent qui est un peu trop fort, je m'en excuse par avance. Si tu me découvres, je m'appelle Axel, j'ai 51 ans, je suis papa de 4 enfants, je suis marié avec une épouse magnifique qui s'appelle Anne et j'ai une première vie, une première carrière de directeur d'hôtel pendant 20 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat qui m'a mené, parce que j'étais pas prêt, qui m'a mené à me planter royalement, mais comme je me suis planté, j'ai poussé, j'ai grandi. Et aujourd'hui, je développe plusieurs activités, euh, dont du marketing de réseau, depuis bientôt 4 ans avec une magnifique euh, équipe en France, au Québec et ailleurs, euh, je développe un accompagnement couple avec mon épouse Anne, pour aider les couples à passer certaines épreuves compliquées ou à prendre quelques clés, euh, puis après euh, j'aime bien euh, m'amuser avec euh, mon couteau pour tailler des petites choses, des petits cœurs, des, des couteaux, etc., etc. Bref, voilà qui je suis et encore peut-être qu'au moment où tu m'entendras ou tu me verras dans quelques temps j'aurai rajouté d'autres cordes à mon arc parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout s'ennuyer et j'aime bien justement j'aime bien mettre du plaisir dans ma vie parce que j'ai découvert ça assez tardivement puisque j'ai grandi moi dans une famille où euh, le travail était quelque chose de de pénible en fait c'était pas, pas forcément vendu comme ça mais j'ai grandi avec ma maman et mon beau-père ils avaient une concession automobile et eux ils partaient travailler le lundi matin ils rentraient tard le lundi soir et ça durait comme ça jusqu'au samedi inclus et j'ai pas grandi avec l'impression parce que quand à la maison les discussions à table elles tournaient quand les discussions tournaient autour du travail c'était des discussions pénibles en fait, c'était sur euh, les crédits des clients qui passaient pas, c'était sur le volume de chiffre d'affaires du mois qui n'était pas euh, en adéquation avec ce qu'ils avaient attendu, c'était euh, la baisse d'activité, c'était ah, un petit peu lourd en fait, c'était... Et moi je me suis dit en fait à un moment donné, ben, forcément on est enfant, on entend ses parents, je me suis dit ben, le travail c'est ça en fait, le travail c'est globalement la société t'offre 5 semaines de congés payés par an, profites-en bien, si tu as de la chance, tu vas avoir un week-end les, toutes les semaines, mais bon, eux, ce n'était pas leur cas, ils avaient juste le dimanche, de temps en temps, ils partaient en vacances, en voyage, mais j'ai grandi avec ça, et j'ai été hôtelier pendant 20 ans, donc l'hôtellerie, c'est quand même un métier un petit peu particulier, où parfois, quand tu es dans ton hôtel, ce n'est pas évident, il y a les coups de jus au restaurant, etc., etc., puis après, quand tu n'es pas dans ton hôtel, quand tu as une responsabilité, bah, tu as ton téléphone à la ceinture, et tu es susceptible d'être contacté en permanence, donc encore ce côté obligation, en fait, si tu veux, et puis... À un moment donné, moi, je, je, tu m'as peut-être déjà entendu dire ça, mais euh, ces derniers mois, en fait, mon, mon travail, mon travail sur moi, mon travail dans mon travail, dans mes activités, ça a été de transformer, en fait, des journées lourdes de travail où je m'imposais beaucoup, beaucoup de choses. Euh, dans, si tu prends marketing relationnel, c'était de contacter beaucoup, beaucoup de personnes, de faire beaucoup de posts, beaucoup de TikTok, beaucoup de... Faire, faire, faire. Il faut que je... Il faut, il faut, il faut. Et avec l'aide de Anne, qui, avec qui on, on discute énormément, Anne, je te rappelle, c'est mon épouse, euh, je, je, je, à un moment donné, elle a mis le doigt, en fait, sur ce côté de créatif que j'avais. Donc la créativité, je, pour moi, elle s'exprime à travers des, des vidéos, elle s'exprime à travers des, euh, des, des, des, des, comment on appelle ça, des, des, des montages vidéo, des, des, des, tout ce que je peux raconter, euh, la façon dont je fais mes TikTok, euh, comment je fais mes posts sur Facebook, j'aime bien faire de créa, la création graphique, comme je te disais, j'aime bien tailler du bois, etc. etc. Mais pour moi, c'est... Euh, c'est comme si comme c'était ça me mettait dans un certain état de plaisir et ben pour moi c'est comme si c'était pas du travail en fait. Et donc il y a un conflit en moi qui dit en fait, il y a un conflit en moi qui dit le travail doit être douloureux. En gros, t'as rien sans rien. En gros, je vais être vulgaire mais en gros, faut en chier pour y arriver. C'est-à-dire que tu ne peux pas à la base pour moi tu ne peux pas réussir quelque chose si tu transpires pas du sang en fait. Il faut tu t'arraches tu vois c'est le côté un peu, un peu un peu bestial et tu vois quand tu, quand tu prends conscience de ça et que tu prends un petit peu de recul et eh ben tu réalises à un moment donné que c'est quoi qui marche le mieux pour toi, en fait? C'est quoi tes meilleures semaines de résultats? C'est quoi, c'est à quel moment que tu deviens magnétique, que les gens viennent à toi, que les gens te posent des questions, euh, veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur tes produits, sur ton business, etc. À quel moment ils veulent rejoindre ton équipe? Est-ce que c'est quand tu es dans des journées où t'es là, t'en peux plus, t'en as marre de répondre aux gens, t'as plus envie de ça? Ou est-ce que c'est au contraire dans des journées où tu le prends un petit peu plus léger, où tu tournes des vidéos en plein soleil alors qu'on est début février et qu'il fait euh, un temps magnifique aujourd'hui, ils annoncent jusqu'à 18 degrés, mais peu importe. Est-ce que c'est est -ce est là où ça le fait Est-ce que c'est là où tu, tu, tu fais en sorte que les choses se mettent correctement en place Est-ce que tu penses que c'est là où tu peux développer une activité Ou est-ce que c'est dans la douleur Alors, c'est pour moi tout un schéma, tout un état de pensée à modifier. Et là, alors il va, il va, il va dire que, que, que je lui en veux, mais encore une fois, je ne sais pas s'il me suit, mais j'ai échangé avec un, un partenaire d'affaires s'est lancé sur un réseau social, le fameux un, un des réseaux sociaux sur lesquels on, on fait des courtes vidéos de 15 secondes, c'est quelqu'un qui qui, qui n'est qui pas son truc en fait le 15 secondes, même dans les messages qu'on s'échange, c'est souvent en, ça se compte en minutes en fait, d'accord Mais en beaucoup de minutes. Et, et c'est quelqu'un qui, qui parle beaucoup, et c'est quelqu'un qui aime bien euh, faire du contenu plutôt long. Euh, ceci dit, j'ai rien à dire hein. quand je fais des vidéos, la, la dernière elle a fait quasiment 20 minutes, mais hey, j'ai des trucs à dire. Mais j'arrive à faire aussi du contenu sur du 15 secondes et ça marche bien en fait. Puis j'aime bien ce contenu, c'est bam bam bam, c'est des choses, c'est super rapide, ça y va, C'est on a une idée, puis on la lance et justement le, le truc c'est de la faire le plus court possible, puis la société évolue là-dessus, puis... Si je prends juste TikTok, TikTok a été copié par Insta avec les Reels, et puis Facebook va arriver avec des trucs qui vont appeler les shorts aussi, je crois. Et puis justement, les shorts, c'est sur YouTube. Si tout le monde s'y met, c'est qu'il y a quelque chose. Que... Il, y a, il y a des gens qui veulent ça. Les... Pourquoi les séries, aujourd'hui, à la télé, elles fonctionnent aussi bien Parce qu'on est sur un schéma plus court. Si tu regardes un film, un bon film, ça dure deux heures à deux heures et demie, alors c'est vrai que c'est paradoxal, puisque tu te dis oh « non, c'est un petit peu long quand même », mais par contre, tu vas te coller devant une série, et tu vas t'en enfiler deux, trois ou quatre, et tu vas te retrouver à avoir regardé la télé pendant 3-4 heures. Donc tu t'es fait encore plus savoir, mais c'est le, le format. Tu, mentalement, tu penses que tu maîtrises le truc, et qu'à un moment donné, tu pourras t'arrêter. <rire> T'as pas compris qu'à la fin de l'épisode de ta série, le mec, il est tellement fort qu'il va teaser la prochaine, et que tu vas pas pouvoir aller dormir si tu regardes pas la, la suivante. Bref. Ce partenaire, il me, on, on échange beaucoup Puisque euh, je, je développe plutôt bien Sur mes réseaux en format court En format 15 secondes Et donc il me demande des conseils Et le dernier message qu'il m'a laissé C'est, ouais non ça me plaît toujours pas Ce que je fais euh, Je suis vraiment pas persuadé etc. Donc on va pas reparler de de l'attraction Mais il m'explique il me, il qu'en fait Il fait ça malgré lui Parce qu'il pense que peut-être Il y a quelque chose à en sortir Donc il voudrait pas louper le train quelque part Mais c'est un petit peu comme si Tu sais, comme s'il attrapait le, le, le, le train qui est en marche déjà, il l'attrape, il met un pied sur le marchepied, puis il est là et, et c'est dangereux parce que le, le train il prend de la vitesse et lui il sait pas trop, je vais dans le train mais ça me plaît pas trop, ce train là j'aime pas, je descends, j'ose pas, donc je suis entre deux et fondamentalement c'est pas, pas vraiment ok en fait de le faire comme ça, parce que si tu prends pas de plaisir à le faire... Alors son contenu il est bon en plus, il, il a des choses intéressantes à dire, il a une façon de le dire qui est sympa, il, a, il sait manier la caméra, il, il, il sait faire le montage, tout est bon en fait Mais énergétiquement parlant c'est pas ok parce que eh, ça lui paye pas plus que ça en fait. Il, fait, il prend pas de plaisir à faire ça Et moi ce que je voulais te dire aujourd'hui c'est que dans tout ce que tu fais dans ta vie, prends du plaisir à le faire en fait je sais que t'aimes pas quand je dis qu'on a le choix, on a toujours le choix et pourtant on a toujours le choix en fait. Les gens ils disent eh, mais je suis avec mon mari, euh, mon mari il est négatif, il ne va pas. T'as le choix de rester avec lui ou de pas rester avec lui. Oui ça fait 20 ans que t'es avec lui. Euh, oui ça fait euh, t'as t'as une maison avec lui. Vous avez peut-être une société ensemble. Tu as euh, t'as des enfants. Oui c'est sûr. J'ai jamais dit que avoir le choix c'était toujours facile. Mais on a le choix en fait. Donc, on a le choix de se faire plaisir ou de ne pas se faire plaisir. Mais je t'invite à te poser à, à, à, après, ce, après ce, cette vidéo, ce, ce podcast. Pose-toi, réfléchis, prends une, un papier, un crayon et c'est quoi dans ta vie qui te fait plaisir tu te lèves le matin, tu es dans le speed, t'as à peine le temps de te préparer, tu lèves les enfants, tu les colles devant un bol de céréales, tu te bats avec eux pour qu'ils se préparent, tu les jettes à l'école, après tu vas à ton boulot, tu euh, t'essayes d'aller chez le, chez, chez le coiffeur, <rire> c'est quoi le coiffeur Bref, tu, tu reviens vite, vite, vite, tu manges un truc sur le, sur le pouce, après tu vas chercher tes gamins, tu les emmènes à la musique, tu les emmènes au sport, puis le soir tu t'arrives, t'en peux plus il est où le plaisir là-dedans Est-ce que tu peux pas faire autrement en fait Il va me dire, bah non, je peux pas faire autrement, j'ai mon boulot, Mais si, tu sais bien que tu peux faire autrement. Moi j'ai plein de gens dans mes équipes, ils ont décidé un jour de dire, ok, j'en ai déjà plein partout, mais je vais démarrer une petite activité complémentaire en plus à côté, parce que je sais que cette activité complémentaire, déjà elle va m'amener dans une équipe avec des gens hyper bienveillants, ça va me faire du bien, et l'effort le, que je vais mettre tous les jours un petit peu plus avec ça, ça va m'ouvrir des horizons. Et moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie un jour pouvoir dire à mon patron, je t'abandonne, je te laisse ou je le réduis à temps partiel, mais là maintenant j'ai autre chose. Donc tu as toujours le choix en fait. Tu as décidé de continuer à manger de la... Et tu les as tes kilos et tu les traînes d'année en année. Et là on va arriver dans, dans la période où tout d'un coup il faut commencer à enlever des couches, il faut commencer, on va se dire, oh là là, j'ai pris du bide, j'ai pris des fesses, tout ça, c'est ton choix. Si tu as préféré la pizza, le hamburger, les chips plutôt qu'une salade verte, c'est ton choix à toi. Tu toujours pas, tu t'es toujours pas mis au sport, tu toujours pas réussi à mettre tes baskets, tu pas repris le tennis, t'as pas repris la natation, t'as pas fait ça, c'est ton choix en fait. Et ça c'est super important, et c'est là où il faut bien que tu te dises que tout ce que tu vas choisir en fait, il faut que tu y mettes une pincée, une grosse pincée, il faut que tu mettes un gros assaisonnement de plaisir pour que ta vie, elle soit différente, parce que tu as, encore une fois, revois le podcast que j'ai fait sur le, le contenu, sur la loi de l'attraction, il faudrait peut-être que je te le mette en lien ici, je crois que c'est, si j'y pense, je le ferai. C'est hyper important à un moment donné que tu comprennes, que tu as la capacité de créer dans ta tête la vie de rêve dont tu as toujours rêvé. Et tu sais quoi Tu y as le droit, comme tout le monde. Tu as le droit à cette vie-là, en fait. Elle n'est pas réservée à machin truc bidule, les gens quand ils me suivent sur les réseaux ils disent putain ouais mais Axel il est euh, genre je suis euh, un maître ascensionné, non c'est faux j'ai mes down en fait, en plus je viens d'apprendre parce que j'ai fait un super travail avec quelqu'un sur un truc qui s'appelle le human design, c'est un truc incroyable, j'ai appris que dans, ma, dans, dans, mon, dans ce que je suis en fait ça fait partie de moi en fait, même si je le voulais pas, j'ai des moments de down, je dois, le fait, je dois les vivre, c'est comme ça, je, ça m'a un peu fait brère, en fait d'entendre ça, mais c'est comme ça en fait, je sais maintenant que ça fait partie et tout. Par contre, j'ai en fait ce qu'il faut pour en ressortir le plus vite possible. Mais j'ai mes moments où ça va pas, j'ai mes moments de doute, j'ai mes moments où c'est pas ça que je voulais en fait. Et là, moi aussi, je me dis putain Axel, t'as le choix. Mais des fois, je m'auto-écoute et je me dis, eh oui, mais pourtant, c'est ça la vérité en fait. Alors, un grand conseil dès que t'as fini de m'écouter, me regarder. Prends un papier, un crayon et note tout ce qui te ferait vraiment plaisir dans la vie. Note pourquoi tu penses que tu es là sur cette terre. Note-le. Et en face, note ce que tu fais. À quel pourcentage Est-ce que tu le fais un petit peu Beaucoup Pas du tout Et modifie un petit peu tout ça. Prends-toi, prends, prends l'engagement à un moment donné à partir de maintenant. L'engagement de toi vis-à-vis -vis de toi-même. De changer ça. Pour commencer à créer la vie dont tu as le droit, à laquelle tu as le droit. Je ne sais plus. En tout cas, la vie de rêve que tu espères, que tu, que tu attends depuis aussi longtemps, dis-toi que tu as le droit, comme tout le monde, et commence à œuvrer vers cette vie là En attendant, je te remercie infiniment d'avoir écouté, de m'avoir vu, de m'avoir suivi, je te remercie pour tous tes commentaires, n'hésite pas à partager, mets-moi des étoiles sur les podcasts parce que j'ai besoin que ça soit un petit peu poussé, si tu aimes ce que je fais, si tu veux m'encourager à continuer, ça sera un petit peu ma, euh, le retour que tu peux me faire et ça me fera plaisir. En attendant… Porte-toi bien, fais attention à toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Merci de me suivre. Ciao, ciao.